Salut YouTube et content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, une petite rétrospective des vacances. Et ensuite, je vous explique la saison 2. Intro. désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Elle a ça Stressé Ouais. C'est parti pour la deuxième saison sur Iconica Sébastien Corloir. Alors, deuxième saison, pourquoi bah, Tout simplement parce que ça fait à peu près un an, quasiment, que j'ai commencé la chaîne YouTube. En effet, le premier épisode datait du mois d'octobre l'année dernière, on s'approche, j'ai un petit peu traîné. Et au total, pour l'instant, on en est à 22 épisodes, celui-ci le 23 e ou le premier de la deuxième saison. Ça fait quasiment un épisode toutes les deux semaines. Dans la pratique, je n'ai pas été super régulier, ce qui fait que vous n'avez pas eu un épisode toutes les deux semaines, mais vous avez eu des épisodes toutes les semaines au début, puis euh, un petit peu espacé, et puis au final, plus du tout, et puis re des épisodes. L'idée cette saison, c'est vraiment d'être un peu plus régulier et de reprendre un rythme d'environ une vidéo tous les 15 jours. Revenir sur le bilan de cette première saison, c'est assez compliqué finalement d'être super régulier. Aujourd'hui, la chaîne compte 308 abonnés, alors je vous remercie, c ça me fait chaud au cœur. 308 qui me regardent actuellement. J'espère qu'on sera bientôt beaucoup plus nombreux. Si vous tombez par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez pu le voir cette année, j'ai pas été hyper régulier. Alors tout simplement parce que j'ai un petit peu sous-estimé la tâche, et puis j'avais pas le matériel nécessaire sur un certain nombre de choses, et j'ai découvert un petit peu YouTube au fur et à mesure. Si j'ai quelques leçons à retenir de cette première année, c'est tout simplement qu'être régulier c'est quelque chose de compliqué, et il faut réellement s'y astreindre, éventuellement prendre de l'avant. Autre chose importante, le matériel. Alors, certes, on peut commencer avec un téléphone portable pour faire euh, des vidéos de manière assez facile. Sauf que dès qu'on veut faire des choses un petit peu qualitatives, il faut rapidement avoir un petit peu de matériel. Je veux faire des choses sympas avec euh, des plans au drone, je veux pouvoir euh, avoir une GoPro, je veux pouvoir avoir un certain nombre de choses, un son convenable, etc. Il a fallu que j'achète un petit peu de matériel. Et tout ça, au cours de cette année, j'ai pu acquérir un certain nombre de choses. Normalement, cette année, j'ai quand même pas mal de matériel pour pouvoir commencer à filmer de manière un petit peu plus professionnelle. Dans les choses que j'ai un petit peu sous-estimé aussi, c'est d'arriver à vous trouver un sujet intéressant tous les 15 jours. C'est pour ça que, sur la chaîne, vous avez de temps en temps des tests de matériel, des backstage et aussi des tutos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui vous apporte le plus, et ce sur quoi vous aimeriez que je porte un petit peu plus euh, la chaîne. Dans les évolutions de la chaîne, il y a de grandes chances qu'elle évolue aussi vers une chaîne un petit peu vlogging. Je vais voir au fur et à mesure pour l'instant, je ne veux pas m'avancer. Euh, je balbutie encore un petit peu sur YouTube. C'est encore un petit peu compliqué pour moi d'arriver à faire des choses euh, comme j'aimerais qu'elles soient. Euh, et c'est là où euh, j'aimerais vous donner un conseil. Si vous envisagez de commencer une chaîne YouTube, euh, vous prenez pas la tête. Euh, le plus important, c'est déjà de produire. Lancez-vous. Vous verrez bien ce que ça donne. Et au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Quand je regarde la première vidéo que j'ai faite, Sincèrement, c'est à peine regardable. Je pense qu'aujourd'hui on arrive à avoir des choses un petit peu plus acceptables à regarder, en tout cas des choses un peu plus sympas. Côté projet, euh, plusieurs choses vont arriver cette année. Normalement j'ai un partenariat, je vous en parlerai un petit peu plus euh, dès que ce sera euh, complètement finalisé. Pour l'instant, comme ce n'est pas encore complètement verrouillé, je ne vais pas vous en parler. Et bien sûr, The Prohibition Project continue. J'ai quelques photos disponibles sur l'Instagram. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous pourrez voir un petit peu plus mon job. Euh, sur The Prohibition Project. Petit changement euh, de fusil d'épaule, j'ai décidé de shooter maintenant quasiment exclusivement en noir et blanc. Je ferai une vidéo euh, très rapidement sur ce sujet-là, le pourquoi je fais ça, euh, et pourquoi j'ai décidé de shooter exclusivement en noir et blanc. Du coup, The Prohibition Project, qui initialement était prévu en couleur, revient moins de situation, il va passer en noir et blanc. Si le projet vous intéresse, que vous soyez homme ou femme, n'hésitez pas à me contacter, on verra ce qu'on peut faire ensemble. En un an, la chaîne a pas mal évolué et la marque Iconica aussi. Vous avez un nouveau logo, vous avez un nouveau branding, vous avez un certain nombre de choses qui se sont mises en place cette année. Ça m'a demandé beaucoup de travail, un nouveau site internet pour apporter une cohérence euh, à la chaîne. Vous pouvez voir que les deux derniers épisodes ont à peu près la même euh, vignette. Euh, voilà, Petit à petit, je suis en train de construire la chaîne pour qu'elle euh, ait une certaine cohérence et une certaine homogénéité. Dans les nouveautés importantes, euh, je vous le disais, je shoote maintenant quasiment exclusivement en noir et blanc tout simplement parce que c'est un mode d'expression pour moi et que c'est là où je m'épanouis le plus. Encore une fois, je vais vous faire une vidéo très rapidement sur le sujet. Euh, et du coup, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous êtes intéressé par le noir et blanc et que vous utilisez Lightroom, si vous vous abonnez sur le site internet à la newsletter, vous recevrez en cadeau gratuitement 10 presets Lightroom en noir et blanc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Iconica.fr Côté réseaux sociaux, un nouvel Instagram, Iconica94 Vous pouvez retrouver le lien en bas de la vidéo Également sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à aller faire un tour et surtout à vous abonner J'ai décidé de privilégier exclusivement Instagram en termes de réseau social Puisque c'est celui sur lequel je m'épanouis le plus Et donc le nouvel Instagram Iconica94 Est exclusivement en noir et blanc N'hésitez pas à aller y faire un tour Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour la prochaine vidéo a dans 15 jours.